Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10 et moi et voici les prévisions du Sagittaire pour la semaine du 16 au 22 mars 2020. Lundi, Mercure entre en poisson dans votre quatrième maison. Durant ce passage de Mercure dans cette maison où il va rester jusqu'au 11 avril, votre foyer serait soit le lieu de toutes vos activités, ou bien le lieu de vos préoccupations. Durant ce transit, vous pourriez être en train de déménager ou bien lancer des projets qui concernent votre famille, vos enfants ou votre foyer, qui pourraient, pour certains d'entre vous, devenir une source d'anxiété. Mais pas pour tout le monde, par contre. Pour certains, entre vous. Durant ce passage, votre domicile serait votre lieu du travail aussi. Et si vous étiez en études, vous pourriez opter pour prendre des cours en ligne et étudier de chez vous sans vous déplacer. Les activités dans le domaine immobilier sont très favorisées par ce passage aussi. «» Cette semaine, Mars sera étroitement conjoint à Jupiter dans votre deuxième maison, dans le Capricorne. Et les deux feront des trigones avec Vénus dans votre sixième maison. Mars conjoint à Jupiter, votre gouverneur, signifie l'expansion conjointe à l'exécution. Et cela arrive dans votre maison de revenus de votre estime de vous et de tout ce qui a de la valeur dans votre vie. Durant cette semaine, vous pourriez gagner des revenus supplémentaires et d'une manière inattendue. Par exemple, vous pourriez soudain devoir faire des heures supplémentaires ou bien vos ventes, si vous, vous, vous travaillez ou vous aviez votre propre commerce, euh, vos ventes pourraient augmenter d'une manière importante. Mais aussi cette conjonction pourrait aussi signifier que des dépenses inattendues aussi pourraient s'imposer. Il faudrait juste que vous soyez attentif aux dépenses impulsives et excessives. Vendredi, le soleil entre votre cinquième maison.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 soit samedi en PM, donc le 22 mars pour l'Europe, Saturne quitte votre huitième maison pour entrer dans votre... Euh, pardon, je répète. Euh, Saturne quitte votre deuxième maison pour entrer dans votre troisième maison, dans le Verseau. Et c'est l'événement que nous tous attendons. Et je vais en parler en détail dans les prévisions de la semaine prochaine. Mais en attendant, je vous invite à consulter les prévisions annuelles que vous pourriez trouver dans la chaîne en cliquant sur l'onglet Playlist. Donc, je vous invite à consulter les prévisions annuelles où j'ai parlé de l'entrée de Saturne dans votre troisième maison, dans le Verseau. Donc, euh, ça, samedi, pour le Québec, dimanche, pour l'Europe. Euh, Saturne va quitter votre deuxième maison pour entrer dans votre troisième maison. Maintenant, passons aux prévisions quotidiennes. Lundi PM, mardi et mercredi pour le Québec et mardi et mercredi pour l'Europe, la Lune sera dans le Capricorne, votre deuxième maison. La maison de l'argent et de votre estime de, de vous et de tout ce qui a de la valeur dans votre vie. La Lune est avec Jupiter, votre gouverneur, qui est conjoint à Mars. Toutes ces énergies combinées vous offriront des belles aptitudes, des habilités et, et une détermination. Vous exécuterez vos tâches avec beaucoup d'aisance et tout sera euh, facile pour vous. Donc une période très productive durant laquelle vous pourriez faire des revenus supplémentaires. Jeudi, vendredi pour le Québec. Et jeudi, vendredi. <coughs> Pardon, je répète. Jeudi et vendredi pour le Québec. Et jeudi, vendredi et samedi AM pour l'Europe.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 peuvent se développer à travers un lien émotionnel fort et, avec un, un, un, et à travers un respect mutuel. Vous faire de nouveaux amis ou même des contacts d'affaires vous donnera le contentement et la satisfaction que vous cherchez durant cette période. Samedi, dimanche et lundi pour le Québec, et samedi PM, dimanche et lundi pour l'Europe, la lune sera dans les poissons, votre quatrième maison, une fin de semaine domestique par excellence. Vos tâches et vos préoccupations seront focalisées sur tout ce qui est à faire et qui traîne depuis longtemps. Des dépenses pourraient s'imposer, mais si elles sont nécessaires, allez-y. Mais contrôlez aussi votre impulsivité, car cette fin de semaine, vous pourriez être un peu impulsive au niveau des achats. Donc, achetez seulement ce qui est nécessaire. Votre gouverneur Jupiter est conjoint à Mars, donc modérez la cadence au niveau des dépenses. Donc... Euh Durant la fin de la semaine et la semaine après, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la conjonction de Mars à Pluton. Euh, cette conjonction m'inquiète parce qu'elle pourrait causer des accidents ou de la violence. Elle influence la lutte de pouvoir entre les autorités. Mais au niveau individuel, durant la fin de la semaine et la semaine après,